bonsoir bonne ouverture, enfin c'est ce que vous devez me souhaiter puisqu'on va ouvrir du duel sur charge et que je suis à la recherche comme vous le savez, dedans il y a des cartes qui cotent un petit peu comme un aconda vert près d'aplante qui fibrax, et moi je suis aussi à la recherche du coup d'un monstre assez spécial tennis en link donc voilà, on va voir si on va avoir de la chance sur cette ouverture de 6 boosters, ah j'avais oublié là dedans il y a une grosse carte et la grosse carte c'est le dragon blanc aux yeux bleus Bon, ça je m'en fous total. <rire> Allez, c'est parti. On s'ouvre les 6 boosters. Oh, putain. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Allez. Est-ce que la chance va-t-elle nous sourire La chance va-t-elle nous sourire mmh. Alors, on commence avec Dingirsu, l'Orcus de l'étoile du berger. Harmoniste flore de la composite. Compositrice de musique, synthomiseur corrompu, échidnée reptilia et verrouillage de deck. C'est un booster de merde. J'ai déjà toutes ces cartes donc pour moi c'est pas intéressant. Allez, on va voir si cette fois-ci ce sera mieux. Dragon rose croisé, Sauvarus l'ancien de l'ascension et, et ascensionné, géant du vallon, formule magique, céleste héros de la destinée. Pas Il reste 4 victoires. Ouais, youpi. Euh, oh, du Trap Trix. Ok. Gain lycée Trap Trix. Verrouillage de deck. Un nouveau Sauvaris, l'ancien ascensionné. Géant du vallon. Non, mais sérieusement. Et formule magique. Mais sérieusement. Et c'est quoi cette ouverture qui pue du cul Un double. Non, mais c'est abusé. C'est vraiment abusé. Asseau de l'air, Asse, Zeke. Carte du destin. Dragon, Atelier des Ténèbres, Grenouille, Démon, Caspar, Magie de Mousquetaire. C'est un peu mieux, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment pour le plaisir d'ouvrir un, un Duov, mais. Eh putain, j'y crois pas ah, Ok, je suis de mauvaise foi, je l'avoue, je m'incline. Esprit Tennis, ça sera la carte que je cherchais, que je voulais. Donc, c'est parfait. L'ultime guerrier d'une autre planète. Harmoniste flora de compositrice de musique. Synthoniseur corrompu. Et Echidné reptilas. C'est pas grave, j'ai eu euh, le, le tennis que je recherchais. C'est parfait. C'est parfait. Et dernier booster Alkifibrax Yes, euh, Christron. DS du chaos. Désolé, je je suis content. Hymniste en feu. Salamangrande almirage et Madame Vert, artisane sorcière. Eh ben, écoutez, j'ai eu 2 <rire> sur 3 cartes que je cherchais. Finalement, ça a commencé très mal, mais ça finit très bien. Mais c'est toujours pas fini. Et oui, parce que de toute façon, vous l'avez vu sur la miniature. Attendez, ils sont derrière. J'ai aussi cinq boosters, du coup, les anciens gardiens. Mais en vérité, j'en ai 4, parce que je vais vous en faire gagner un sur Twitter prochainement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de concours. Donc autant vous offrir un petit booster, gratos. Et voilà, comme je suis pas tellement intéressé par ce qu'il y a dans les anciens gardiens. Et bien du coup on va s'ouvrir hein, 4 boosters. Allez, let's go. Hop. Alors, nous avons. Mégabilis Ursatique, le pot des riches. Oh. Magister Paladin, le Draco Assassin, descend. Oh, pas mal, pas mal. Le Serpent Lumineux. Hein, bien... Oh, du dynomiteur Pancras. J'ai enfin un Pancras, c'est un top. sur' je ne j'arrêtais pas de taxer une marine. Euh, charge qu'un supplé Ursatique. Et départ Ursatique. ah il est joli celle là, départ ursatique. Je, je, je voulais rien dire sur les raretés, avant de me prendre un coup par Sam, le qui va me dire, ah, mais non, c'est pas la bonne rareté, attends que je fasse ma vidéo sur les raretés, sacrifice odieux serpent, recharge chevalier ardent, renaissance de la vipère, appel ogdoadique. oh, Nister renaissance naissance, drago assassin destructeur, Pluie de serpent, la carte que je recherchais, donc c'est parfait, et, Oh, Noya, la résonance Ogda-Odic. Qu'est-ce qui est attiré On est attiré par les cartons. si vous entendez le bruit de carton, c'est Tyrion. Il adore les cartons. Le carton est son ami. Continuons avec Origine ogdo odic dino luthor Pancraceratops. <rire> ah, ça c'est cool, j'en ai fait un désir, je peux le mettre dans deux decks. Euh, Missolphacor Elitea. Yeux d'hésitation. Oh, dino -Star power le puissant Drago Assassin. Luster Pendule, le Traco Assassin. Et Glisseur Ursatic. En vrai, euh, les nouveaux archétypes tombent assez facilement. Je pensais que ça allait être un peu compliqué avant que ça tombe, mais. Mais, euh, mais ça va. Franchement, ça va. Megatanus, ursetique, Roi des lutins sauvages, Dommage égal reptile, Venomniaga, déesse des serpents venimeux, Resolfacor, Dreamia, Tenue Solfacor, Élégance Solfacor. Bon. Eh bien, écoutez, on a quand même. Franchement, dans ces boosters, si vous voulez vraiment avoir euh, dans les anciens gardiens les, un, un des trois nouveaux archétypes, ben je trouve que ça va, ça tombe assez facilement. Bah, après, il n'y a principalement que ça hein, dans les anciens gardiens, malheureusement. Euh. Donc voilà. Mais je suis surtout content parce que ben bah, le Alki Fibrax et le Tenny que je recherchais Et pour moi, bah, c'est tout, c'est tout. Bon après, j'aurais bien voulu avoir un petit Anaconda vert près de la plante, hein, Faut se l'avouer, mais bon, voilà, on est bien. Allez, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et tous, et je vous dis à très bientôt, putain, cette voix de merde A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut